Salut à tous, ravi de vous retrouver ici à Laval en Mayenne. Aujourd'hui, je vous emmène bosser dans un secteur d'activité qu'on a peu exploré encore ensemble, c'est l'assurance avec Jérémy Dugan et ses clients. Mais c'est quoi un bon assureur Un bon assureur bon, Écoute Jérémy, euh, j'ai eu un sinistre, ouais. euh, donc ça c'était le vendredi. Le vendredi soir, on a fait la déclaration euh, à distance et 15 jours après, euh, on a été remboursé du sinistre. Et ça, pour moi, c'est ça un bon assureur. Dès qu'on a un besoin, Jérémy et son équipe sont joignables. Un mail, un coup de téléphone ou un déplacement. Il y a juste, on va dire, 5 minutes en véhicule. La proximité et réactivité, ce sont les deux mots clés pour le gain Assurance. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une solution sur mesure pour mes magasins. Euh, en fait, euh, moi, j'ai 13 magasins qui sont répartis sur les Pays-Loire. Et en fait, ce que je souhaitais, c'était vraiment euh, bah, une proposition unique. et Surtout un seul interlocuteur euh, au niveau pour mes magasins. En fait, ils ont fait un audit vraiment spécifique sur mes magasins. Ils ont vraiment analysé mes besoins et surtout les besoins de chaque magasin. Surtout, ils m'ont fait une proposition qui répondait parfaitement, parfaitement à ces besoins, complètement adaptée. Okay. Et le petit plus J'ai vraiment senti que de la, de la clôture de mes anciens contrats jusqu'à la signature de des nouveaux, euh, des nouveaux contrats. Euh, J'étais vraiment accompagnée, soit dans l'envoi de courrier, soit voilà, de... toujours, euh, toujours un accompagnement assez, assez important et surtout vraiment privilégié et spécifique. Et en plus, ils sont juste à côté, c'est ça ouais. Juste en face. Voilà. C'est pratique, ça C'est très pratique. Salut Jérémy. Tiens, salut Géry. Bon, écoute, je viens de <rire> voir tes clients. Ils sont tous fans. Hein. Bon, ah, ça s'est ça bien, <rire> bien passé. Ça s'est super bien ouais. passé. Mais dis donc, euh, toi, ton job au quotidien, ça consiste en quoi, en fait Bah, moi, mon job, c'est de les assurer. Parce okay. que je suis agent général. Tu n'es pas assureur Non, je suis agent général. Ça veut dire que j'ai un lien privilégié avec GAN Assurance. J'ai un mandat exclusif. Tu combien de clients On a à peu près 1000 clients. On gère leurs biens. On assure leurs biens, voitures, maisons, entreprises, machines. On gère également l'assurance des personnes, donc leurs salariés ou bien le chef d'entreprise. Et puis on gère leur épargne. Et comment tu le fais ça au bah quotidien je, Alors au quotidien, je le fais avec mon équipe. On est donc quatre euh, et mon équipe gère 80% des demandes de mes clients, que ce soit les 250 sinistres que nous avons euh, chaque année ou les demandes de nos 1000 clients. Et moi, j'interviens quand il euh, y a une particularité. Je me rends chez les clients pour euh, m'assurer que le, le risque qu'on assure est bien conforme avec le contrat. Et puis quand il y a un sinistre, ben, je me rends sur place, je regarde ce qui s'est passé et je travaille avec l'expert pour indemniser au mieux nos clients. Donc beaucoup de conseils, c'est ça beaucoup, beaucoup de, de conseils, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'investissement chez nos clients, parce que c'est chez le client qu'on qu arrive à se rendre compte de, de ses besoins. Donc tu peux tout assurer, ma caméra On peut tout assurer, ma voiture. Le, le matériel, les voitures, les bâtiments, les okay. bateaux, les maisons, les machines. Oui, on, on peut tout assurer avec Gain Assurance. Alors au quotidien, on rassure nos clients, parce qu'évidemment, on les assure faut pas s'arrêter là. On fait aussi l'agricole, les garages automobiles, le commerce, les artisans, la construction. On peut tout assurer. Un partenaire à 100%. Jérémy, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien ici. Mais merci à toi, Jérémy, d'être venu en Mayenne. Et si vous aussi, vous avez un besoin en assurance, contactez Jérémy et ses équipes. On vous accueillera avec plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et likez la vidéo, Jérémy. J'avais demandé d'assurer à ma maison, pas de mettre un panneau publicitaire. Ah, C'est toujours ça. Ah vous bon. bon Ouais, toujours comme ça que ça se passe.